de démarrer, ça fait 9 ans dans l'entreprise, donc j'ai démarré avec, par un CDD et puis par la suite, euh, j'ai eu un CDI et donc j'apprends tous les jours, tous les jours et puis euh, voilà. Donc euh, je ne connaissais rien quand, quand je suis arrivée euh, ici, parce que je suis de Quimper et donc je ne connaissais rien du tout au travail et au fur et à mesure, eh ben, j'ai appris euh, le métier, tous les postes, euh, tout ce qu'on faisait, filetage, euh, voilà, par les anciens finalement. Ça me plaît, oui, parce que finalement on travaille très tôt le matin et puis on finit assez tôt enfin, dans l'après-midi. Et puis voilà, c'est les plages horaires qui m'intéressent et puis aussi le métier en lui-même. Les compétences, d'abord c'est manuel, automatiquement on est obligé de savoir faire les filetages et tout ça, mais aussi on a une anticipation sur les commandes, savoir pour quel client on travaille, euh, quelle qualité pour le client et les exigences finalement. Donc on doit être au courant aussi, on n'est pas simple en PN marée, on doit être au courant un peu, un peu de ce qui se passe aussi au niveau de l'environnement. On ne fait pas que des filets pour faire des filets, on sait très bien pour qui on les fait, pour quel client. C'est un magasin où on fait énormément de choses, et on travaille énormément de produits, ce voit les crustacés, on fait des coquilles Saint-Jacques, on fait de la sardine, on fait des filets. Donc les espèces qui sont tout à fait différentes, ce n'est pas que des filets toute la journée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité et, et ça permet de, de, de renouveler le travail, ça que ce ne soit pas monotone. C'est ça qui est bien, ce ne pas les mêmes gestes non plus. Voilà, bon, c'est ce que j'aime bien.